Vous êtes très très très nombreux à avoir suscité un intérêt pour mon test complet, super complet, hyper complet de la nouvelle Xiaomi Mi Watch. Celle qui va prochainement sortir en France parce que oui, la date de sortie a été décalée. Elle va sortir avec une très grosse promotion, 50 euros de moins qui va ramener son prix à 99 euros. Donc j'essaye de vous faire rapidement des comparatifs avec les autres montres concurrentes on va dire pour savoir s'il faut acheter la Mi Watch ou s'il faut en acheter une autre. Aujourd'hui... On va comparer cette Mi Watch à la GTR 2. C'est parti. Bienvenue les amis dans Panacotech. Je suis Mehdi et comme d'habitude, nous allons comparer la crème du high-tech aujourd'hui. Petit comparatif entre la GTR 2 et la Xiaomi Mi Watch. La GTR 2 est un petit peu plus chère, on va voir pourquoi, est-ce que c'est justifié J'ai testé les deux pendant plusieurs semaines, laquelle je vais vous conseiller à la fin de cette vidéo. C'est parti, voici le sommaire. Commençons par parler du prix parce que oui, ces deux montres sont disponibles à des prix différents. Je vais prendre l'hypothèse que cette vidéo sort avant la sortie de la Xiaomi Mi Watch qui est prévue le 9 mars. Parce que cette sortie annonce une grosse promotion. La Xiaomi Mi Watch en temps normal en France est disponible à 149 euros. Elle est disponible à 149 euros sur le site de Xiaomi. Sur Amazon, on peut la trouver facilement sur Amazon français ou sur Amazon Espagne, Allemagne, etc. à 129 euros. 129 euros, ça c'est les prix théoriques. Au lancement, si vous regardez cette vidéo avant le lancement, il y aura normalement une promotion de 50 euros sur le prix de la Xiaomi Mi Watch sur le site de Xiaomi. C'est-à-dire qu'elle sera à 99 euros. Sincèrement, 99 euros, ça devient super intéressant. Ça la positionne dans une montre en dessous de 100 euros. C'est un prix éphémère, mais soyez au rendez-vous en comparaison la Massfit GTR 2 est elle disponible à 169 euros c'est son prix en version sport 179 euros en version classique parce que oui sur la GTR 2 il y a deux éditions sport classique je viens de les dire sport cadran en alu bracelet en silicone classique cadran en acier bracelet en cuir on se retrouve donc sur un prix supérieur de 20 euros au moins par rapport au prix basique de la Mi Watch donc la question maintenant à se poser c'est, vaut-il mieux acheter une Mi Watch à 149€ qu'une Amazfit GTR 2 Ou vaut-il mieux acheter une Mi Watch à 99€ qu'une Amazfit GTR 2 Ça, on va en parler un petit peu plus tard. Commençons par les comparer au niveau du design. Les deux montres sont déjà très proches dans l'état d'esprit. On est sur les deux sur un cadran de 46 mm. La Xiaomi Mi Watch mesure 53,35 mm parce que bien entendu, ils prennent la partie fixe du cadran sur 45,9 avec une épaisseur de 11,8 mm. On pourrait donc dire qu'elle a un diamètre de 45,9 mm. La GTR 2, quant à elle, mesure 46,4 par 46,4 donc un diamètre de 46,4 avec une épaisseur de 10,7 mm on aura donc deux cadrans de 46 mm mais il sera un peu plus grand sur la gtr 2 et la gtr2 sera aussi plus fine au niveau des matériaux je vous ai dit sur la gtr2 il y a deux éditions une édition classique avec un cadran en acier et un bracelet en cuir et l'édition sport avec un un bracelet en silicone et un cadran en alu. Au niveau de la Mi Watch, on reste sur de l'aluminium et du silicone car il y a seulement une édition. Néanmoins, Xiaomi propose avec la Mi Watch différentes couleurs, trois couleurs, le bleu, le noir et le beige. Alors que sur la GTR 2, il y a simplement le noir. Là dessus, ces différentes finitions permettent à la Xiaomi Mi Watch d'avoir un look un petit peu plus funky. Sur les deux montres, on est sur un vert 3D incurvé. La GTR 2, Quant à elle, va proposer en plus le revêtement ODLC, qui va permettre une résistance jusqu'à 9H. C'est vraiment un point phare de la gtr 2 c'est la résistance de ses matériaux, notamment de son verre. Sur la Xiaomi Mi Watch, on aura le revêtement anti-trace de doigts qu'on a aussi sur la gtr 2 mais il manque ce revêtement qui permet d'avoir une meilleure solidité au niveau du verre. Parlons maintenant de l'écran, l'écran qui est en dessous de ce verre. Sur les deux montres, on a le même écran, un écran de 1,39 pouces AMOLED avec une résolution de 454 par 454 pixels, soit 326 ppi. C'est exactement le même écran sur les deux montres, donc ça c'est bon à prendre. Ce qui fait que sur le ratio cadran-écran de la Xiaomi Mi Watch... Si on prend le diamètre de 45,9, on a un meilleur ratio que sur les 46,4 de la gtr 2 C'est un très bon écran qui est bien visible à la lumière, qui est bien visible au soleil. On a parlé globalement de la face des deux montres, maintenant qu'en est-il du reste du boîtier Sur la Xiaomi Mi Watch, le boîtier est coloré en fonction de la couleur que vous avez pris. Je vous ai dit il y a trois couleurs et on va retrouver sur le côté deux boutons. Ça va être la même chose. Sur la gtr 2 on retrouvera deux boutons qui vont permettre à la navigation à peu près à la même chose. Lancer le menu principal ou lancer rapidement un raccourci pour lancer une activité sportive, par exemple. À l'arrière, on retrouve sur les deux montres un cardio mètre Il ne se présente pas de la même manière. Il n'a pas le même design. Et on finit le tour du design des deux montres avec un bracelet de 22 mm, quick-release sur les deux montres. Seul à noter, sur la Mi Watch, on a quand même autour du boîtier cette petite partie fixe qui est coloré en fonction de la couleur que vous avez pris, donc qui pour moi pourrait contraindre à ne pas pouvoir mettre n'importe quelle couleur de bracelet, parce que ça fait un boîtier, moi dans mon cas, bleu, donc si je mets un bracelet blanc, bah ça va le faire, mais on aura quand même du blanc et du bleu, il va falloir assortir les couleurs. Mais dans tous les cas, sur les deux mondes, vous pouvez acheter des bracelets complémentaires sur Amazon par exemple. Voilà pour ce qui est du design, maintenant parlons des différences de caractéristiques techniques. Qu'en est-il au niveau des différences caractéristiques techniques entre la GTR2 et la Mi Watch Tout d'abord, au niveau du positionnement, la GTR2 est un peu plus haut de gamme, à une gamme supérieure à la Mi Watch. Et ça va se retrouver dans les caractéristiques techniques et surtout dans les fonctionnalités. Les deux montres vont avoir quand même pas mal de caractéristiques techniques communes comme bien entendu, l'intégration d'un accéléromètre, d'un gyroscope, d'un capteur géomagnétique, d'un capteur de pression atmosphérique, etc. Où il va y avoir une autre différence, ça va être au niveau du micro et du haut-parleur car oui, sur la GTR2, on a un micro et un haut-parleur, ce qui va nous permettre, on va le voir dans les fonctionnalités, de répondre aux appels par exemple. Alors que sur la Mi Watch, il y a seulement un micro qui va nous permettre, vous en parlerez encore dans les fonctionnalités, d'utiliser Alexa, Alexa qui est présente sur la Mi Watch et pas encore sur la GTR2. À ça s'ajoute une mémoire interne sur la GTR2 qu'on n'aura pas sur la Mi Watch qui va nous permettre de stocker des musiques, stockage de musique sur la Mi Watch n'existe pas. Déjà, c'est quand même deux grosses différences au niveau des caractéristiques techniques. La possibilité d'avoir un haut-parleur et la possibilité de stocker des musiques. Sinon, sur les deux montres, on aura une résistance à l'eau de 5 ATM et un GPS plus le NAS. Au niveau du quart de fréquence mètre, il semble être différent à l'allure, mais c'est la même technologie. C'est le bio-tracker PPG2 sur la Mi Watch et sur la GTR 2. Pour finir, la batterie de la Mi Watch est de 420 mAh, alors que celle de la GTR2 est de 471 mAh. Sur le papier, la Mi Watch annonce 16 jours d'autonomie contre 14 pour la GTR 2. On l'a vu pendant mes tests, c'est presque impossible d'arriver aux 16 jours et aux 14 jours. On est plus aux alentours de 10 jours sur les deux. Il n'y a pas une grosse différence pour moi d'autonomie. Mais ce qui est sûr, c'est que en stockant des musiques sur la GTR 2 et en écoutant du coup plus régulièrement des musiques, vous allez consommer plus de batterie Pareil, en répondant aux appels sur la GTR 2, vous allez dépenser beaucoup plus de batterie mais à utilisation égale pour moi ça s'équivaut du coup maintenant quelles sont les différences de fonctionnalités entre les deux montres continuons au niveau des fonctionnalités on va se retrouver dans presque la même configuration à part celle que j'ai évoquée c'est à dire sur les deux montres on va pouvoir avoir un suivi quotidien un suivi de sommeil un suivi cardiaque suivi de stress du coup, où va-t-on vraiment trouver les différences dans les fonctionnalités Déjà, on n'est pas sur la même application. Pour moi, l'application ZEP est un poil supérieur à l'application Xiaomi Wear. Pourquoi Parce que je trouve que l'application ZEP donne plus de précision. C'est une application que j'ai utilisée auparavant, auparavant et auparavant. Et en plus, elle permet l'association avec votre compte Strava. Ce que je n'ai pas trouvé sur l'application Wear. N'hésitez pas, si vous savez comment faire, de l'ajouter en commentaire, ça rime. Donc pour moi, au niveau de l'appétence que j'ai pour les applications, je suis plus du côté de ZEP. Car l'application ZEP va vous donner un peu plus de précision, va vous expliquer, va vous comparer à d'autres utilisateurs, bref, va vous permettre de mieux comprendre votre santé. Les autres fonctionnalités en plus sera, bien entendu, la réponse aux appels, je vous ai dit, et la possibilité de stocker des musiques. Ça, c'est très important, surtout ceux qui cherchent. La possibilité de répondre aux appels. Après, théoriquement, on aura Alexa sur les deux montres. C'est actuellement disponible sur la Mi Watch, mais pas encore sur la GTR2. Ça tarderait de venir vu que ça va être disponible sur la Mi Watch et qu'elle vient de sortir en France. Je pense que on peut s'attendre d'ici un mois, quelques semaines à voir la mise à jour. Du coup, on a parlé des applications, des fonctionnalités en plus, mais. Comment vit-on la navigation dans la montre La navigation dans la montre est différente. On a deux OS différents, très cousins, mais différents. On se retrouve avec des écrans similaires, notamment les écrans pour les activités, les écrans pour le rythme cardiaque, les widgets, mais pas exactement la même sur le reste. Déjà, la navigation dans la montre est un petit peu un poil inversé entre les deux, c'est à dire de swiper de haut en bas ou de bas en haut. Ça sera l'inverse entre la GTR 2 ou la Mi Watch. Pour être plus précis, si vous swipez de haut en bas sur la Mi Watch, vous allez avoir vos notifications, alors que ce sera les raccourcis sur la GTR 2. Inversement, de bas en haut, ce sera sur la Mi Watch les raccourcis, alors que ce sera sur la GTR 2 les notifications. Le menu principal est aussi différent. Sur la Mi Watch, ils ont opté par des icônes, simplement des icônes, sans expliquer ce que chaque icône veut dire. C'est plutôt joli à première vue, mais vous pouvez peut-être vous perdre. Alors que sur la GTR 2, le menu principal indique avec des lettres, avec des mots, ce que chaque application fait à part ceci qui peut être nécessite aller une petite demi heure en plus de prise en main sur la Mi Watch et encore on sera vraiment sur des montres aux fonctionnalités très proches. Mais bah alors laquelle choisir. Laquelle choisir entre la GTR 2 et la Mi Watch sachant que la GTR 2 est 20 euros de plus cher voire. 40 euros de plus cher, voire 70 euros de plus cher. Ça, ça va être un choix assez difficile. Si vous voulez vous orienter vers une qualité de finition plus haut de gamme, surtout avec le revêtement de l'écran ODLC qui va vous donner une meilleure résistance sur votre verre, la GTR 2 est un bon choix. Si en gros, pour synthétiser, si vous voulez répondre aux appels, stocker la musique et avoir une meilleure résistance d'écran, vous allez vous diriger vers la gt 2 Si par contre vous avez un budget un petit peu plus petit et que vous voulez économiser là-dessus, vous pouvez facilement gagner 50 50€ à prendre la Mi Watch. Au niveau de la vie de tous les jours, à part ces petites fonctionnalités, vous n'allez pas être loin de l'utilisation entre l'une et l'autre. Personnellement, les appels, ça me sert à rien. Le stockage de musique, ça me sert à rien. Donc j'aurais peut être tendance à me diriger vers la Mi Watch qui est moins chère. Sauf que je préfère l'application ZEP. et ça, ça fait beaucoup. Parce que pour moi, dans une monde connectée, il faut aimer la porter. Parce que je vous dis toujours, la meilleure monde connectée, c'est celle qu'on aime porter. Mais la meilleure monde connectée, c'est celle qu'on aime analyser aussi pour suivre notre santé. Et pour ça, il faut avoir un petit feeling avec l'application. Il faut aimer l'application. Ce qui me fait aussi souvent porter ma Weezing Scan Watch parce que l'application Healthmate, pour moi, c'est la meilleure application de suivi de santé. C'est un petit aparté, mais c'est pour vous montrer la direction à suivre. Donc, je vous conseille simplement de télécharger les deux applications et de regarder déjà laquelle vous préférez. Parce que c'est vrai que l'application Mi Watch est un peu tournée en mode euh, comment dire, plus friendly, sympa. Peut-être qu'elle conviendra mieux. Elle a une meilleure charte graphique, on peut dire, elle conviendra peut-être mieux à des débutants de la montre connectée, si on peut dire, mais des gens qui se lancent dans la montre connectée. Alors que l'application ZEP est peut-être un peu plus, voilà, un petit peu plus précise, mais la précision fait peut-être perdre aussi ce petit côté friendly qu'on a sur la Mi Watch. Enfin bref, pour finir, je vous invite à aller voir mes deux tests, mais pour moi, la précision de la gtr 2 était supérieure à celle de la Mi Watch. C'est difficile à dire lorsqu'on ne compare pas les deux montres bah voilà, côte à côte en faisant une comparaison de rythme cardiaque, en faisant une comparaison de GPS, en faisant voilà, toute une comparaison. Parce que les mises à jour viennent et reviennent, surtout chez ZEP, qui permet de résoudre les problèmes les problèmes de GPS, etc. Ça va être aussi le même schéma sur Xiaomi, c'est qu'il y aura des mises à jour en continu pour résoudre les petits bugs. Voilà, dans tous les cas, c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire laquelle vous choisissez, laquelle vous préférez, laquelle vous trouvez plus stylée, tout simplement. Personnellement, un petit modèle gtr 2 classique, je trouve que ça a une belle dégaine. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vive high-tech. On active la petite cloche de notification, s'abonne. On vient pourquoi pas me voir sur un live Twitch à 18h, les mercredis. Et si on a encore des questions sur ces deux montres, on va poser ces questions en commentaire et aussi sur le Discord. Tout est dans la description. Merci encore une fois et à bientôt sur la chaîne.